Dans un instant, oublie. Très oui. Réveille-toi, ouvre les yeux et ne cligne pas. Parce que dimanche 22 janvier, tu as rendez-vous toute la journée avec les plus sympas et courageux chiens de Nickelodeon Junior. Souviens-toi, dimanche 22 janvier, aucune mission n'est trop car mes amis, ils s'assurent. La journée pas de patrouille, dimanche 22 janvier, toute la journée, sur Nickelodeon Junior. Pour être en forme, dépense-toi bien. Les agents pop secrets sont arrivés et ils veulent que tu chantes avec eux. C'est parti de la musique, ne rate pas les agents comme secret, ta nouvelle série du oui. lundi au vendredi à 17h30 sur Nickelodeon Junior et maintenant, on se...